Bonjour à tous, pour rejoindre et s'abonner mensuellement sans contrainte de temps à mes documentaires exclusifs ainsi qu'au direct, allez sur ma page de chaîne ou sous la vidéo que vous êtes en train de regarder et cliquez sur « Rejoindre ». En 36 ans, elle a été déployée sur toutes les mers du globe. 160 mètres de long, 20 mètres de large, modernisée récemment, la frégate maréchal Chapochnikov fait la fierté de son équipage, qui ne s'est pas fait prier pour montrer ses capacités à la presse. Ah, bon, bon, bon, bon. Le maréchal Chapochnikov a effectué des exercices complexes au cours d'une seule croisière. Elle a effectué des tirs d'artillerie, de missiles, de tirs anti-aériens, d'armes anti-sous-marines et de systèmes de guerre électronique. Sixième jour de manœuvre militaire pour la flotte russe d'Extrême-Orient sous le regard du chef suprême des armées. Depuis le poste de commandement, Vladimir Poutine et son ministre de la Défense n'en perdent pas une miette. En mer, dans les airs comme sur terre, 50 000 hommes en action. C'est six fois moins qu'il y a quatre ans quand Moscou et Pékin avaient déployé le plus grand nombre de soldats depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais cette année, l'ambition est ailleurs. La zone des exercices est immense. De la mer du Japon aux frontières est de la Russie. Des îles Kuril jusqu'à l'océan Pacifique. Selon Moscou, 14 pays participeraient aux exercices. Une première pour la Russie. Devant les caméras, aucun navire battant pavillon étranger à l'horizon. Mais en plus des Chinois, la participation annoncée des armées biélorusses, syriennes et plus surprenant de l'Inde inquiète dans les chancelleries occidentales. Le message est clair. En pleine offensive contre l'Ukraine, la Russie met au défi ceux qui veulent l'isoler et montre qu'elle peut elle aussi construire une alliance large sur le modèle de l'OTAN. De son côté, la Chine rappelle en pleine crise taïwanaise qu'elle a des partenaires de sécurité. Pour sceller cette amitié renforcée, le président russe et des responsables chinois vont se retrouver dans le port de Vladivostok au Forum économique de l'Est, une édition opportunément intitulée cette année sur la voie d'un monde multipolaire. Un monde multipolaire sans influence occidentale. C'est avec cette idée que Vladimir Poutine inaugurait la 7e édition du Forum économique oriental à Vladivostok, Devant les délégations de plusieurs pays asiatiques, le chef du Kremlin a envoyé un message fort à l'Europe et aux États-Unis. L'avenir de la Russie est désormais à l'est. Il y a de plus en plus de régions dynamiques et prometteuses dans le monde, et surtout l'Asie-Pacifique. Cette région est devenue un nouveau centre de croissance économique et technologique. Malgré cela, les pays occidentaux tentent de maintenir l'ancien ordre mondial, qui n'est avant que pour eux, pour obliger tout le monde à vivre selon les règles qu'ils ont eux-mêmes inventées et qu'ils violent régulièrement. Parmi les invités de marque, la Chine, représentée par le numéro 3 du Parti communiste, mais aussi la Birmanie, le chef de la junte au pouvoir, l'un des plus gros acheteurs d'armes russes et indéfectible soutien de Moscou depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, n'a pas caché son admiration pour Vladimir Poutine. Après toutes les difficultés que vous avez surmontées au cours des 30 dernières années, nous pouvons constater de manière significative que la Russie est devenue un pays de premier plan au niveau mondial sous votre direction. Nous voyons que vous êtes un leader du monde et que vous gérez les affaires internationales de manière impartiale et correcte. Tout au long de l'inauguration, le chef d'État russe renouvelle ses accusations. L'Europe et les États-Unis sont les seuls responsables de la crise actuelle et doivent s'attendre à un retour de boomerang. Tout le monde dit que la Russie utilise l'énergie comme une arme. Encore des absurdités. Quelle arme utilisons-nous Nous fournissons autant que nécessaire en fonction des demandes de nos partenaires. Des dénonciations doublées de menaces. Vladimir Poutine s'est dit prêt à cesser toute livraison d'hydrocarbures aux pays qui mettraient en place un plafonnement des prix. Une mesure que la Commission européenne aimerait appliquer prochainement. La souveraineté du peuple dans la Constitution, elle appartient à qui aux parlementaires, aux représentants de la nation, et au peuple par référendum. Et ce qui est fascinant, et incroyable, c'est qu'Emmanuel Macron a toujours méprisé le Parlement, piétiné, et il n'a jamais consulté les Français par référendum. Et maintenant il nous dit « je vais refonder la République », mais qui commence tout simplement par nous proposer une réforme institutionnelle, devant le Parlement ou par bah, référendum. Non mais, alors, non, mais attendez, Nicolas Dupont-Aignan, il n'y a pas besoin... Oui, mais il, il, il peut aussi convier un petit mais peu tout, tout le monde, les syndicats, les partis dire, politiques, pour en discuter. Mais tout le non, monde. Mais pour, en, mais, pour en discuter, peut-être, fait. C'est pas mal d'avoir une main tendue, mais non Mais, mais ce n'est pas une main tendue. Non. C'est une diversion. Ah oui. C'est du cinéma. Hmm. Et ça ne marche plus. En fait, Et ce qu'il n'a pas compris, vous savez, c'est comme les magiciens un peu gâteux qui font des tours de magie, et, et qui croit que ça a encore de l'effet. Mais tout le bon, monde tenez, connaît le truc. Vous comparez euh, le président un de la République à un magicien un peu gâteux. Magi un magicien oui, un, un peu, peu finissant. Ou alors il nous prend pour des cons complets, pardonnez-moi. Donc, il ouais. y a un moment... Ah bah vous ne mâchez pas vos mots euh, ce matin, Nicolas mais, mais, mais, mais, mais non, mais parce que c'est insupportable. mais il va vous mais Je m'en fiche complètement. C'est insupportable. Il y a un parlement, il ne l'a même pas convoqué au mois de septembre. Alors qu'il il déclare carrément la guerre quasiment à l'Ukraine, il, il fait n'importe quoi sur l'électricité. À l'Ukraine. À l'Ukraine. Bah oui, parce qu'il a dit, il a dit dans sa dernière conférence de presse, nous sommes en guerre. Oui, mais pas contre la ah Oui, mais la guerre. Bah si, il a dit nous sommes en guerre. Oui. Et il a ajouté non, contre, l la, contre la Russie. Non, non, oui, enfin contre l'Ukraine, bien sûr. Contre oui, la con, Russie. Ah bon, voilà. Parce que, ah, Bah non, non. oui, non mais je ne comprenais euh, plus. Vous là, avez du mal à vous suivre. Vous avez raison. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des sujets majeurs, oui. une rentrée difficile pour nos concitoyens. Le Parlement. N'est pas convoqué. Oui. Le Parlement mais est fermé. Attendez. Oui. Le Parlement est fermé au mois de septembre. Bon, il y a et un travail quand même de certains Non, non, non. c'est la première fois depuis 20 ans que le Parlement ne siège pas au mois de septembre, en cette rentrée. Première fois. Première et fois. il nous invente, oui, depuis 20 ans. Bon, c'est terminé y a terminé toujours des sessions aussi, euh, extraordinaires. Fin, je, oui, oui, ça, ça, ça. oui, mais quand même, c'est la rentrée. Il y a un mmh. Parlement. Mmh. Évidemment, le Parlement n'est pas de son côté. Mmh. L'Assemblée nationale, il est minoritaire. Alors, il ne convoque pas et il invente oui. un conseil de refondation qui ne veut rien dire. Oui. Qui nous propose des réformes institutionnelles, il avait promis la proportionnelle, il ne l'a pas faite. Il a jamais euh, changé le référendum d'initiative populaire, on pourrait faire un référendum d'initiative populaire. Il y a beaucoup de sujets, où on pourrait consulter les Français par référendum. Ça manque pas, les sujets de refondation. mais bah Il faut peut... les mettre en œuvre. Bah oui, non, il n'y a mais pas besoin de peut discuter. Que... Bah, Peut-être que ça aurait été l'occasion de discuter. Bon. Un des sujets majeurs, évidemment, cette rentrée, vous l'avez évoqué aussi, c'est la crise énergétique. Euh, une réunion à l'échelle européenne doit avoir lieu demain. Déjà, la France et l'Allemagne parlent de coopération gaz-électricité. Est-ce que ça vous convient, ça Non, ce qui me conviendrait, parce que mmh. je pense que... D'abord, il faut comprendre deux choses. Il faut que nos concitoyens sachent mmh. que... Si on en est là, c'est pas seulement la cause de l'affaire de l'Ukraine. Hmm. Il y a l'affaire de l'Ukraine, on pourra en reparler. Et puis, il y a l'affaire de la France. C'est François Hollande, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, Élisée Borne, ministre de la transition écologique de l'époque, puis Emmanuel Macron, président de la République, qui ont décidé de fermer 14 centrales nucléaires. Non, bon. excusez-moi. Oui. Ils ont décidé de fermer 14 tranches. <rire> Ils en ont fermé deux, à Fessenheim, oui. qui marchait très bien et qui représentait plus de la moitié des éoliennes de France, quand elles marchent. Donc, c'est une décision suicidaire. Ils l'ont assumée. Ils s'en sont vantés. Deuxièmement, ils ont confié la politique de l'électricité de la France à l'Union Européenne en acceptant un tarif électrique indexé sur le gaz. Oui. Troisièmement, ils ont libéralisé et privatisé partiellement EDF, oui. l'entraînant dans une course au profit à court terme qui a conduit EDF à licencier ses cadres les plus compétents et à entraîner une course au profit à court terme. Oui. Donc... Si on en est là aujourd'hui avec seulement 21 réacteurs qui fonctionnent sur 56 avec deux réacteurs de Fessenheim essentiels qui ont été fermés. C'est parce que Emmanuel Macron et Borne ont travaillé main dans la main avec l'Allemagne et l'Union européenne. Donc moi ce que je dis c'est qu'il y a des solutions. Première solution, alors oui, venons-en aux solutions. Il faut déconnecter le marché européen du prix du gaz, ce qu'a fait l'Espagne et le Portugal ils l'ont obtenu, ils se sont séparés du prix européen parce que il faut un prix réglementé national français, qui dépendra de notre capacité de production électrique. Deuxième point, il faut arrêter avec l'Union Européenne dans ce fonctionnement euh, du marché de l'électricité. Oui, mais il y a besoin de solidarité au niveau européen, quand mais ça sûr, pas dans un pays. Mais non, ça, vous n'êtes pas ça, non, ça Ça existe avec ouais. la Norvège, avec ouais. l'Angleterre, avec ouais. des pays qui ne sont pas ouais. dans l'Union ouais. Européenne. Ouais. Et si vous regardez aussi, ouais. pour ouais. ceux qui m'écoutent, ouais. qui se disent, tiens, Dupont-Aignan, qu'est-ce qu'il invente, pourquoi ouais. il raconte ça ouais. Il y a un pays qui le fait très bien, c'est la Suisse, vous savez qu'en Suisse, tout marche. 3% d'inflation parce qu'ils avaient un protectionnisme alimentaire, euh, des centrales nucléaires qui marchent très bien, bon, euh, ils sont peut indépendants. On ne pas se comparer à la Suisse. Bah, même, pourquoi non, non, parce qu'ils ont un autre mode de fonctionnement. Et bah, oui, de... Ils sont indépendants de l'Union oui, Européenne. Oui. Mais il y a tout de même le bouclier ils ne, tarifaire. Ils ne pas. Le, le bouclier tarifaire Alors, en, en, en France. Le bouclier ça, tarifaire, tarifaire je l'ai approuvé bien ouais, sûr, ouais, et heureusement. Ouais. Euh, mais simplement, vous pouvez mettre tous les boucliers tarifaires qui existent. Mmh, mmh. Si vous êtes en pénurie d'électricité... Il n'y a pas de bouclier tarifaire. Donc, je pense que l'erreur fatale, c'est la fermeture de Fessonal. Je vous rappelle que pendant la présidentielle, moi je m'étais engagé à la réouverture, on pouvait encore réouvrir. Simplement, depuis, ils ont enlevé le, le, le combustible. Et... Ça mettrait 3 à 4 ans oui. pour la rouvrir. Il faut déjà la rouvrir. Oui. C'est la première centrale nucléaire qui peut fonctionner vite. Oui. Plus vite que leurs éoliennes à la con, qui marchent pas. Sur certaines énergies non, alternatives, non. comme par exemple le photovoltaïque, qui peut marcher, lui. Peut puisque... marcher sur certains cas. Ah bah cas. oui, bah, bien sûr. Mais attention, oui. il faut que les Français sachent, la centrale de Fessenheim, oui. c'est entre, selon les estimations, entre 3000 et 5000 éoliennes. Et vous savez combien il y a d'éoliennes en France 8000 oh, Ouais. Donc, Donc il faut qu'à un moment on arrête avec les délires mmh. euh, des Verts mmh. qui ont cassé la politique énergétique en Allemagne qui l'ont cassé en France et qui aboutissent à une situation de pénurie. Mmh. Il faut réinvestir dans le nucléaire et deuxièmement désolé de vous le dire, c'est ouais. pas populaire ouais. mais il faut faire la paix en Ukraine il faut arrêter les sanctions contre la Russie c'est un suicide pour nos entreprises. Oui. C'est un suicide et je vois pas quelles valeurs on défend quand on va chercher du gaz en Arabie Saoudite, je vois pas quelle valeur on défend quand on va chercher du gaz au Qatar et qu'on le paye dix fois plus cher. Vous savez ce qui se passe en ce moment Et alors mais que, juste. Euh... Non, mais est-ce que, est que les Français savent ouais. que les Chinois mmh. achètent du gaz russe mmh. et le revendent à l'Europe quatre fois le prix euh, Est-ce que est-ce que vous, fait est également, est que vous connaissez de des, ouais. euh, des dirigeants dans le monde aussi bêtes pour mettre en place des sanctions qui pénalise les français et pas les russes. Alors, c'est Non mais c'est quand, même... quand même sur cette guerre euh Donc, il faut la arrêter. Russie les... mais alors arrêtez euh, comment parce comment que visiblement la France Vladimir doit retrouver. Poutine n'a pas envie de discuter. C'est pas vrai. C'est euh, pas vrai. C'est pas vrai, euh, la France doit retrouver la politique gaulienne ouais. d'indépendance, celle mmh. de Jacques Chirac en Irak. Mmh. Euh, celle qui dit à un moment "Je tends la main aux deux pro Belligérants, oui. Ukraine, Russie, je leur dis on se met à la table de paix, oui. on trouve un compromis. Oui. J'avais proposé un plan de paix à l'époque qui était l'autonomie du Donbass, qui a toujours été une zone moitié russe, moitié ukrainienne. J'avais proposé la démilitarisation de l'Ukraine, pas d'autant et en échange bien sûr le retrait oui. des troupes russes. Oui. C'était les accords de Minsk qui avaient été négociés par Merkel, et Hollande, qui était plus malin quand même que, que Macron, quand même. Et je, je vous le dis, si on ne fait pas la paix en Ukraine et en Russie, c'est les Français qui vont vivre un drame économique oui, et social. Oui, des Français redoutent une explosion sociale. Sondage IFOP baromètre bien ce matin. Sûr. Vous, vous, vous croyez, vous craignez qu'il puisse y avoir cette explosion sociale je, Des Français dans la rue, donc Mais en tout cas, les Français ne sont pas idiots. Ils vont vivre la pire baisse de pouvoir d'achat depuis la fin de la guerre. Mmh. C'est-à-dire près de 10% de pouvoir d'achat en moins. C'est énorme. Euh, et il n'y a que M. Macron et, et son oligarchie qui croient que les Français sont suffisamment riches pour subir ça. Il y a des millions de Français qui ne vont pas pouvoir se chauffer. Il y a des millions de Français qui ne vont pas pouvoir manger. Mmh. Pourquoi Parce qu'on a un chef d'État, complètement inconscient, qui s'est lancé dans une guerre... Ah bah, sans avoir les seul. moyens. Tout ce que vous voyez là, c'est du bruit. Regardez, je vais toucher pour vous. Vous voyez, regardez mon doigt. Ça veut dire que ça coule depuis plusieurs jours. Je vais vous avais dit que ça coule depuis des mois. Ces images de pollution pétrolière ont été filmées au Gabon, le septième producteur de pétrole sur le continent africain. Nous sommes dans la région de l'Etimboué, ici, à Moba. La fuite provient d'un champ de pétrole exploité par une société franco-britannique, Périnco. Regardez Périnco. Et ce déversement n'est pas un cas isolé. Perrinco exploite à bas coût des puits anciens rachetés à des géants du pétrole. L'entreprise est devenue premier opérateur national dans un pays qui dépend de l'or noir. Le secteur pétrolier représente 60% des recettes budgétaires du Gabon. Mais depuis plusieurs années, des activistes l'accusent de pollution à répétition. Ils les documentent avec des vidéos. Pollution en direct de Moba, pollution de Perenco, pollution massive. Et tentent d'en montrer les impacts sur l'environnement et les habitants. On a enlevé ça parce qu'il y a trop de brutes. C'est trop Comment expliquer ces pollutions à répétition Qui en est responsable Au Gabon, les Timbou est est l'une des principales régions pétrolières. Mais ces forêts et ces lagunes sont aussi un moyen de subsistance pour les habitants. Près du site pétrolier de Batanga, Lydie Rebella subit de plein fouet les conséquences des pollutions à répétition. Malgré leurs inquiétudes, aucune étude n'a montré les conséquences de ces déversements sur l'environnement et sur la santé des habitants. J'ai les enfants, j'ai les petits-fils. Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme héritage Certaines infrastructures utilisées par Perrinco au Gabon ont été construites il y a plus de 60 ans par le groupe Total. Le pétrole était alors en plein boom. Au sud de Port Gentil, l'arsenal ultramoderne de la recherche pétrolière a été mis à contribution. Aujourd'hui, la production décline. En 1997, le Gabon produisait 18 millions de tonnes de pétrole. En 2021, ce chiffre est tombé à 10 millions. Car les champs pétroliers ont une durée de vie. Après plusieurs années, extraire le pétrole devient de plus en plus difficile et de moins en moins rentable. Les géants du pétrole, comme Total et Shell, ont donc peu à peu revendu leurs actifs en fin de vie pour investir dans de nouveaux projets plus prometteurs. C'est en rachetant les actifs de Total en 2017 que Perrinco est devenu le premier producteur national au Gabon. Mais selon des activistes, ces infrastructures vétustes seraient mal entretenues et elles seraient à l'origine des pollutions. Selon nos observateurs, au printemps 2022, l'ancienneté des infrastructures a été la cause d'un incident majeur. Le 28 avril, ils ont été alertés sur une pollution au Cap Lopez, à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. C'est le principal terminal pétrolier du pays. Il est opéré par Perrinco depuis novembre 2021. Je me suis rendu sur les lieux dès le lendemain de la catastrophe. Et à travers les images fournies par, euh, par mon drone, j'ai découvert une vaste étendue de brutes. Ce déversement a été provoqué par une fuite sur l'une des cuves de stockage de pétrole. Ici, un camion-citerne est à moitié submergé. Quelques heures après l'incident, Perrinco et le ministère gabonais du pétrole ont publié des communiqués. Ils reprennent tous deux exactement la même formule. L'intégralité du pétrole a pu être contenue dans les bacs de rétention et aucune pollution marine n'a pu être constatée. Et voilà comment ça s'est déversé à la route. Un peu, un peu. Pourtant, une vidéo filmée par un employé montre que du pétrole s'est déversé au-delà des bacs de rétention. Sur ces images satellitaires obtenues par France 24 après la fuite, on voit le terminal du Cap Lopez, les cuves où est stocké le pétrole et les bacs de rétention. Comme l'indiquent les communiqués officiels, du pétrole s'est déversé dans les bacs de rétention. Mais une partie du pétrole a aussi débordé en dehors de ces bacs. Dans cette vidéo, ça pris, on ça entend ça même fait. une conversation par Tolkien walkie Mais euh, voilà, on confirme parce qu'il n'y a plus de défaut, euh, sur le de la côte. I think the big difference between a company like Shell, Chevron, Total is that they tend to be more responsive to shareholders and they are more in the public eye, if you will. These major companies have realized that they would be better off not being associated with these uh, end-of-life wells, especially given the long-term effects of the pollution they provoke. Whereas companies like Perenco, which again is not unique in the, the, the landscape of extractive industries, they tend to operate more under the radar. These companies are often not uh, obliged to pay for cleanup operations. They tend to uh, avoid any sort of responsibility vis a vis the local population. That's it. Mm -hmm gross galette de brut c'est pas de la bonne au gabon d'autres entreprises pétrolières sont accusées de pollution it's important to not think of penco as a sort of bet noir the oil industry is fundamentally destructive and i think the rules of the game need to change to some extent en janvier 2021 une organisation de la société civile gabonaise le ROLBG a porté plainte contre Perrinco.